J'avais un élève qui était un bon élève. Il faisait tout ce que je lui demandais de faire, mais je le sentais pas forcément hyper motivé. À la fin de l'année, là, il a proposé en fait d'apprendre aux autres à jardiner. Et là, j'ai vu euh, un autre visage avec une autre lumière dans ses yeux. On a tous une intelligence primordiale. Où